Kikou, c'est Tilou. Alors, je voulais faire une petite vidéo euh, encore annonce, ouais, je commence à, à y prendre goût, euh, pour vous faire euh, part de quelques nouvelles en fait, euh, concernant la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de suivre, si ça vous intéresse, restez, on va se mettre bien. Euh, pour les autres, dégagez tout de suite et profitez de vos vacances si vous en avez. Bon, pour ceux qui suivent, vous avez peut-être constaté qu'il y a eu un petit retard dans la sortie euh, de, des vidéos. Euh, retard par rapport à quoi Par rapport au chou rouge, non c'est pas ça, par rapport à mon planning que je me suis fixé depuis les débuts de la chaîne, c'est-à-dire, euh, moi ce que j'aime, ce que, ce, que, ce que je fais à peu près euh, depuis le début, c'est que je sors une vidéo, en gros, par mois, voilà. Il euh, n'y a rien d'officiel, c'est moi qui me fixe ça, parce que euh, sortir plus de vidéos c'est pas possible pour moi, c'est ça prend trop de temps, concrètement, et euh, sortir moins de vidéos, ça me ferait chier parce que j'aime bien garder euh, un objectif, comme ça je sais qu'en rentrant le soir, je vais bosser les vidéos, machin, ça me permet d'avancer, et c'est ce que je trouve cool, voilà. Ce qui se passe, c'est que depuis l'épisode le... 22, mon immense ami Vlet Tapas m'a généreusement proposé de valider, de lire et valider mes scripts, euh, et corriger, bien entendu, donc un énorme merci à lui, hein. d'ailleurs, franchement, je t'aime, mec, tu le sais, en tout cas, euh, le souci c'est que il est très très occupé, le pauvre, et, euh, et du coup il n'a pas euh, eu le temps de finir de lire le, le script de l'épisode 23. Mais c'est pas la seule raison euh, qui fait qu'il y a eu du retard euh, dans les épisodes, c'est parce que aussi euh, j'ai euh, tenté il y a euh, un peu plus d'un mois de faire diffuser par la Japan Expo un épisode en, en, on va dire, en exclu, quoi. Enfin euh, voilà, pendant le, pendant le salon. Donc j'ai envoyé un mail. Enfin, j'ai envoyé un, un message euh, il y a, a quelques temps. Il m'avait répondu par mail en me donnant un formulaire à remplir. Pas de réponse depuis, donc je suis euh, ultra vénère, évidemment, même si je m'attendais pas à grand-chose. Enfin, la Japan Expo qui te passe, un, qui, qui te donne un créneau pour que tu passes un de épisodes, bon, voilà. Mais ça aurait été cool, parce que ça aurait, à mon avis, permis à pas mal de gens de découvrir la chaîne, euh, ce qui est une bonne chose. Euh, D'autant que l'épisode euh, en question, bah, c'est quelque chose en rapport avec le Japon, qui m'a été demandé euh, je pense que les gens sont aussi assez hypés par cette musique-là, donc euh, donc ouais, ça aurait été plutôt cool. Bon, ça c'est pas fait. Mais le truc, c'est que, n'ayant pas eu de réponse, bah, bah, j'ai rushé et j'ai essayé de faire cet épisode-là. Cet épisode qui est donc dans mon organisation perso, l'épisode 24. Voilà, donc si vous suivez l'épisode 23 qui devait sortir mi-juin, n'est pas sorti, mais j'ai de faire un peu commencer. mais euh, c'est l'épisode 24 qui est là quasiment terminé. Je compte finir le montage aujourd'hui d'ailleurs. Ce que j'étais censé justement le finir pour la Japan Expo au cas où il me donne le créneau pour le passer. et oui Et oui mais non en fait puisque du coup je n'ai pas de réponse donc je, je vais finir quand même cet épisode-là, donc le 24 sera prêt, mais pas le 23. D'autant que en plus ouais bah passe, j'avais demandé du coup de valider le script du 24 aussi, euh, toujours occupé donc il a pas pu tout lire le pauvre, je l'ai fait valider par exemple, un autre.. Euh... Une autre personne, que je remercie d'ailleurs beaucoup, hein, donc c'est Master Timefly, qui m'a déjà beaucoup aidé et du coup là il a, il a participé aussi euh, à la validation du script. Voilà, Ce qui fait que l'épisode 24 est quasiment fini, l'épisode 23 non. Ce qui m'amène à ma décision, et oui je prends une grave décision, non en fait on s'en fout, c'est juste que je pense que en fait, pendant ces, cet été mais je ne vais, vais rien sortir. Je ne vais pas sortir de vidéo parce que bah en été il y a quand même pas mal de gens qui vont se barrer. Et, euh, et ça m'étonnerait, donc bon, ils seront loin d'un écran, euh, donc voilà. Et ça m'étonnerait qu'ils vont euh, à la rentrée euh, checker toutes les vidéos qui seront sorties pendant l'été. Mais n'allez pas croire que je prends des vacances, hein, parce que non, en fait, c'est pas ça. Euh, au contraire, j'ai je, je, attendu toute l'année pour ce moment, pour l'été, pour pouvoir euh, profiter de ce temps-là, pour avancer un maximum de projets. Que ce soit vidéo, que ce soit. Euh, musicaux. Des épisodes de partage qui sont déjà tournés, je vais essayer d'en écrire d'autres, d'en tourner d'autres, et et surtout des let's score, je vais essayer d'en tourner plein, genre 5 ça serait bien, et puis après bah, des compositions, j'ai la composition de la web série de Tale 2-3 aussi qui, qui doit avancer pendant, cette, euh, pendant ces grandes vacances là, donc euh, t'as vu, t'as vu Tale, hein, t'as vu, je le dis en vidéo, hein, je fais une annonce, hein. alors du coup ça me permet de parler de cette, cette web série qui est à venir si ça vous intéresse de voir une web série euh, post-apocalyptique avec des zombies. Je vous recommande euh, voilà, cette euh, cette petite chaîne YouTube où vous verrez je, je sais pas quand la sortie d'une d'une web-série à laquelle je participe au niveau musical. Voilà. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour donc merci de m'avoir écouté. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant ce qui va se ce qui se passe. Bon bref, euh, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis bah à bientôt, j'espère.